Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de l'effet parallaxe que l'on peut associer dans les vues sous iOS iOS 7 a introduit un certain nombre de mécanismes dont l'objectif était de favoriser le développement d'animations, à la fois au niveau des jeux et puis à la fois faire ce que j'appellerais des effets fun pour, disons, agrémenter les applications. Alors il faut juste faire un petit peu attention, c'est que ce n'est pas opérationnel sur les vieux terminaux. Alors vous allez me dire c'est ce n'est pas gravissime parce que l'iPhone 4 n'est déjà pas iOS 9, euh, mais par contre l'iPad 2 tenait iOS 9, donc si vous déployez sous iOS 9, vous pouvez encore observer euh, le problème. L'idée c'est euh, de préparer une mécanique qui ne ruine pas euh, l'autonomie, en particulier parce que à peu près euh, de manière similaire, eh bien, euh, sont apparus des coprocesseurs de mouvement, en particulier dans certains appareils, et qui permettaient du coup de gérer cela à très faible coût. En gros, on a un accès transparent à des mécanismes via un truc qui s'appelle UI Dynamic Item et le protocole associé UI Dynamic Item Protocol. Et puis, on a également le UI Motion Effect avec des effets 3D paramétrables prédéfinis. Et puis, UI Interpolation Motion Effect. Là, c'est un jeu d'effets 3D préprogrammé, typiquement l'effet le, parallaxe dont on va parler dans cette séquence. Alors on ne va pas tout voir, hein. il y a des mécanismes qui sont en particulier les, les UI Dynamic items c'est un truc assez impressionnant par exemple pour faire des choses qui, qui tombent et qui rebondissent, enfin, vous pouvez vraiment définir vraiment des, des choses assez rigolotes mais on n'a pas le temps, hein. je veux dire on ne peut pas tout voir, c'est très très très riche et on va, je vais considérer que vous avez les moyens de voir ça par vous même. Donc il s'agit d'un enrichissement de UI View, euh, c'est une mise à jour euh, majeure avec en particulier des propriétés nouvelles qui vont apparaître dans les UI View à ce moment-là, motion effect et puis vous pouvez en fait les combiner sous forme d'un tableau de UI motion effect. Donc en fait, il y a motion effect c'est un tableau de UI motion effect et un UI motion effect, et eh bien gère finalement un effet et vous pouvez les multiplier, vous pouvez rajouter, retirer les effets dynamiquement, enfin bon c'est extrêmement souple, un petit peu comme le système de vue hein, que vous pouvez rajouter et supprimer etc. Les effets sont donc réutilisables ou recyclables si vous voulez et donc il faut associer un effet à toutes les vues dont vous souhaitez qu'elles soient affectées par l'effet. Alors le problème de l'effet parallaxe, c'est que je ne peux pas vous le montrer comme je vous montre les démonstrations des autres applications parce que je passe par un système qui s'appelle AirPlay et AirPlay désactive l'effet parallaxe pour des raisons évidentes, finalement de, de, de débit euh, au niveau du réseau. Donc on va le regarder de façon un petit peu artisanale. Euh, donc ici vous voyez que lorsque je bouge mon terminal, et eh bien vous voyez que là ici la superbe vue de la Lune, Encelade qui est une lune qui tourne autour de Saturne et eh bien va se déplacer et va donner cet effet que j'ai ici volontairement amplifié, va donner cet effet effectivement de parallaxe que l'on observe. Comment cela fonctionne-t-il C'est assez simple, on va construire un ou plusieurs effets donc avec la classe UI Interpolating Motion Effect, et on verra, il y a différents effets qui sont possibles. Là, pour l'effet parallaxe, on va utiliser euh, ces deux-là, donc en fait Tilt Along Horizontal Axis et Tilt Along Vertical Axis. Là, je vous donne le nom en Objectif-C qui est toujours très long et celui en Swift qui est plus réduit. Et puis vous indiquez une amplitude de mouvement. Et ensuite, bah, vous ajoutez ces effets à la vue en utilisant les primitives Add Motion Effect. Et puis le système fait le reste, il se débrouille tout seul comme un grand. Regardons comment j'ai programmé l'effet parallaxe sur le petit exemple que je vous ai donné. Donc ici on va juste regarder les portions de code que cela concerne et en fait tout est défini au niveau de la méthode init puisque euh, comme vous le savez une fois que les choses sont installées c'est le système qui se débrouille et on n'a plus rien à faire. Donc là je charge une image. J'ai installé donc euh, UI Image Named. Ensuite, ici je construis une image view, c'est des choses qu'on a déjà regardé dans des exemples passés. Ensuite, voilà, bon, ici je définis une échelle simplement pour voir bien dimensionner mon image par rapport à la taille du terminal. Ensuite, et euh, eh bien donc je construis euh, ici euh, une frame pour mon image view et vous observez qu'en fait je l'agrandis de 50 points donc j'ai mon image que je cadre à la taille de l'écran et je rajoute 50 points simplement parce que si je prends l'image et qu'elle a exactement la taille de l'écran et bien l'effet parallaxe fait que je vais en voir le bord donc il faut qu'elle soit légèrement plus grande donc je fais en fait 50 points autour en hauteur et en largeur. Ensuite, je fais le sub view euh, Là, je suis en train de créer un premier effet dont je définis euh, l'amplitude. En général, donc là, j'ai un petit peu exagéré l'effet parce que je voulais que sur l'écran, ça se voit bien. Euh, en fait, on recommande de mettre 20 et pas 50, euh, comme je le fais ici. Donc, j'ai ici un effet horizontal et un effet vertical. Donc, on va jouer sur les X puis sur les Y. Et je leur mets exactement la même valeur. Je fais le Add Motion des deux effets. Et puis ben là, ici, ensuite, j'ajoute d'autres trucs, un label, etc., etc. L'intérêt de le label devant, c'est qu'on va bien voir par rapport à ce label que les choses se déplacent. Et ensuite, eh bien, je fais la euh, Add sub view du label et puis j'affiche le label dans ma vue. C'est une autre méthode à laquelle on ne s'intéressera pas. Je vous le montre également en objectif C, donc c'est pas beaucoup plus compliqué. Voilà comment je crée un motion effect. Ici, je le fais centré au niveau du vertical. Ensuite, eh bien je fais un add motion effect. En gros, ça fonctionne exactement de la même manière. Simplement, on a procédé à la manière d'objectif C. On peut grouper les effets, il y a différentes manières de le faire. En parquet, vous pouvez créer un UI Motion Effect Group. L'intérêt de grouper les effets, c'est simplement euh, euh, de, mettre, de, de, de, de toujours avoir le groupe cohérent d'effets que vous voulez faire ensemble. Et en fait, euh, tout simplement, ce UI Motion Effect Group, sans surprise, c'est un tableau d'effets. Et donc, en gros, bah, ça fonctionne à peu près de la même manière. Donc là je vous montre un, un morceau de code euh, où simplement plutôt que d'ajouter deux effets l'un après l'autre et eh bien en fait je crée un groupe d'effets qui combine à la fois le tilt vertical et le tilt horizontal et puis j'ajoute euh, l'effet mais je n'ajoute pas les effets les uns après les autres je l'ajoute sur le groupe. La gestion de la perspective en ces conditions peut se faire à assez faible coût et c'est en particulier utile dans les animations de type jeu vidéo. On peut en particulier donner un véritable effet de perspective en jouant avec des déplacements de plans pour lesquels on va définir des amplitudes variables en fonction de leur proximité supposée à celui qui visualise euh, le terminal. Là, je vous donne un exemple que j'ai pris chez Apple. Vous voyez qu'il y a une image qui est construite par morceaux. Et pour chacun de ces morceaux, eh bien on peut donner une amplitude de mouvement qui va être légèrement différente. Et ça peut donner des choses qui sont assez sympas. Je vais vous montrer une petite démonstration. Donc voici un petit exemple qui a été proposé par Apple. Je vous donne même l'URL où vous pouvez trouver le code. Et c'est assez rigolo parce que vous voyez qu'on a vraiment un effet de perspective qui est défini. Donc vous pouvez analyser cet exemple si ça vous intéresse et on peut donner du coup une impression assez sympathique en termes de comportement de votre système. Que dire en guise de conclusion ben, Vous avez là typiquement un effet qui on peut dire en jette. C'est assez facile à mettre en œuvre, mais par contre, faut faire attention à euh, ne pas en abuser. Et en particulier, euh, ça me fait rigoler parce que des des participants à un des premiers MOOC que j'avais fait avaient surnommé euh, l'effet parallaxe « effet vomito » parce que c'est vrai qu'il y a eu, euh, à l'époque où ça a été créé, ben, euh, des polémiques, comme les gens aimant créer, en disant « oui, euh, c'est pas très agréable »,« oui, euh, ça me donne le mal de mer », etc. etc. Alors, euh, il faut voir euh, en plus que ça augmente la consommation mais sur des vieux terminaux, les terminaux qui ont maintenant a priori euh, plus de 4 ou 5 ans et par conséquent euh, qui sont peut-être plus trop sur le marché ou surtout plus trop dans les situations où ils supportent les systèmes dans les versions pour lesquelles vous seriez amené à faire des applications. Mais force est de constater quand même que face à cette polémique quand même Apple a permis de désactiver au niveau du système cet effet parallaxe et dans ce cas là bien évidemment vous avez beau le programmer comme vous voulez ça ne fonctionne pas sur un terminal dont l'effet a été désactivé.